Bonjour à tous et à toutes. Une très bonne année à tous. Vous avez envie aujourd'hui d'un peu vous sensibiliser au risque d'accident sur la route. Alors devez-vous mettre un dépannage après des accidents. Bonne vidéo à vous. Je